Salut les crocos, il y a Grou qui m'a demandé de trouver le verbe dans cette phrase là Le chien mange des croquettes, mais seulement j'ai aucune technique Est-ce que tu pourrais m'aider pour trouver ce verbe Allez, c'est parti Je me souviens qu'en cours, mon prof disait ceci. Le verbe est un mot qui désigne le plus souvent une action dans ma phrase. Petit exemple, tomber, porter, lancer. Bref, tous des mots que je sais mimer assez facilement. Et maintenant, le plus important. Comment trouver mon verbe dans la phrase Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de mettre la phrase de la forme négative. Tu n'as rien compris c'est normal pour l'instant. Mais en fait, ça veut tout simplement dire que la phrase, au lieu de dire oui, eh ben elle va dire non. Et tu vas rajouter ce petit nom devant la phrase. Et en plus de ça, tu vas rajouter ne pas. Et comme par magie, le verbe sera entre le ne et le pas. Du coup, tu auras trouvé le verbe. Chouette Petit exemple. Je suis ton père. Euh, ok, mais c'est qu'un exemple, hein. Alors, pour mettre cette phrase à la forme négative, je suis ton père, nous allons rajouter le non devant et ne pas oublier de mettre ne pas. Ce qui fait, non, je ne suis pas ton père. Ouf. Et la magie entre le ne et le pas, qu'est-ce qu'il y a Eh ben, mon verbe. J'ai trouvé le verbe. Et tu n'es pas mon enfant. Et voici les exercices. Mathéo marche dans la rue. Mathéo, marche dans la rue. Mais pour trouver le verbe, rappelle-toi, si je me souviens bien, il faut mettre le nom devant, et puis mettre ne pas dans la phrase. Donc, non, Mathéo, ne marche pas dans la rue. Et donc, mon verbe est entre le ne et le pas, et ici, c'est marche. J'ai trouvé Deuxième phrase, Alix mange une pizza végétarienne. Miam, miam Du coup, ici, on met bien le nom, non, Alix, et puis le ne pas. Non, Alix, mange pas une pizza végétarienne. Tu l'as, j'espère Donc, on le fait ensemble Non, Alix, ne mange pas une pizza végétarienne. La pauvre. Ici, du coup, le verbe, c'est mange. Entre le ne et le pas, j'ai bien ce mange. Du coup, mange est le verbe. On en a déjà trouvé deux. Troisième phrase, nous avons Brian qui écrit une lettre à sa maman. Qu'est-ce qu'il est gentil alors, trouvons le verbe. Donc, non, Brian... Comment ça, ne écrit pas une lettre à sa maman Et c'est pas très français, hein Regarde le ne, parfois, on peut le changer un tout petit peu. Ça fait, non, Brian n'écrit pas une lettre à sa maman. Donc le ne, je l'ai changé en apostrophe. Mais regarde, le verbe est toujours là entre le n et le pas. Verbe écrit. On a encore trouvé le verbe Alors, ce que je dois retenir pour trouver le verbe Dans ce que j'ai compris, devant la phrase, je dois mettre le « non » pour mettre la phrase à la forme négative. Et dans ma phrase, tout naturellement, rajouter le « ne pas ». Et entre ce « ne » et ce « pas », comme par magie, va s'y glisser mon verbe. Et du coup, j'aurai trouvé le verbe. J'espère que dorénavant tu sauras trouver les verbes dans la phrase. Si maintenant tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce à t'abonner ou encore mieux, à partager la vidéo autour de toi. Là-dessus, je vous dis à la fois prochain.